Bonsoir à tous. Et donc, ce soir, je vais vous parler du désert du Pérou. Ah ben non, le désert, les déserts en général sont le paradis des paléontologues, puisque que des qu'il n'y a pas de couvert végétal, les couches géologiques affleurent directement. Et comme vous pouvez voir sur cette diapo, euh, on voit tout, toutes les toutes les coups géologiques, on les voit affleurer avec des, des petits récifs dont on va parler tout à l'heure. Mais on va d'abord faire un petit peu de géologie, parce que dans ce désert du Pérou, euh, il y a des couches de, des couches sédimentaires euh, marines euh, depuis euh, l'éocène le, le, moyen, c'est-à-dire on est en gros depuis 45 millions d'années jusqu'à l'époque actuelle avec quelques brèves interruptions. Donc vous voyez, on a une série marine extrêmement longue, presque continue. Donc voilà, un petit peu de, de géologie. Donc voilà. Voilà ce, ce bassin Pisco, ce qu'on appelle le bassin Pisco, d'une petite ville qui s'appelle Pisco, euh, au-dessus, et euh, qui s'étend sur près de 300 km au sud de Lima, sur la côte. Euh, pour votre information, il y a près de 2000 km du nord au sud euh, du frontière de l'Équateur, au Chili, euh, sur la côte péruvienne. Voilà donc un, un agrandissement de ce bassin Pisco. Tout ce que vous voyez en, en jaune clair sont des roches sédimentaires mais pas toutes du même âge. Et là, je vous ai mis une colonne stratigraphique. Euh, donc, depuis le l'éocène moyen, 45... Enfin, je disais 45, on a des fossiles depuis 45. Mais en fait, vous voyez, il y a des couches qui remontent à, même au paléocène, à la, à, la, à la base de l'éocène plutôt, mais là, on n'a encore rien trouvé. Donc là, euh, il y a plusieurs niveaux, plusieurs formations, la formation Pisco, la formation Ticata, Otuma, Paracas, qui ont toutes livré des fossiles, des restes de mammifères marins. Euh, et on va d'abord s'attarder sur cette formation Pisco qui a livré le plus grand nombre de, de, de, de diversités fossiles, de, mammifères, de vertébrés fossiles. Euh, Celle-là, comme c'est à peu près semblable, on va un peu la zapper. Mais on va parler de ces deux formations où il y a des choses vraiment nouvelles et assez intéressantes. Donc voilà, la formation Pisco, qui est celle que vous avez vue sur la diapositive de présentation euh, affleure donc très largement on voit ces couches de la formation fiscaux qui sont déposées dans un, un sur une côte extrêmement découpée de pour le, pour parsemée de récifs granitiques un peu comme le côte bretonne sauf que c'était ces c'est moins découpé et plus longitudinal euh, voilà un petit peu l'allure une reconstitution de l'allure que pouvait avoir cette côte avec des avec des îlots rocheux un peu partout, des îles aguano comme il y a encore toujours sur la côte turricaine, et une faune très, très abondante bon, qui était un peu exagérée sur cette reconstitution. Alors, les, les faunes de vertébrés qu'on y trouve, on trouve énormément de vertébrés, il y a des invertébrés aussi, mais on ne va parler que des vertébrés. On trouve d'abord beaucoup de requins, les requins sont très très abondants. Là, vous avez des requins à peu près de la taille du, du requin blanc actuel, qui est un, un ancêtre lointain justement de ce requin blanc. Euh, où on a euh, pratiquement, il y avait toute une tête de requin. Vous savez que les requins sont des poissons cartilagineux, et donc euh, les os se fossilisent très mal, c'est du cartilage calcifié. Et donc là, vous voyez, toutes les dents de la mâchoire se sont dispersées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, voilà un squelette complet d'un requin de la même espèce, hein, euh, même taille, vous voyez, c'est un truc très grand, c'est de la taille d'un requin blanc. Et là, la mandibule est là, le, la mâchoire supérieure est là avec pratiquement toutes les dents en place et la colonne vertébrale. Ça, c'est absolument unique, parce que d'habitude, les requins ne se fossilisent pas en entier comme ça, surtout dans des sédiments sableux. Alors, voilà, les requins aussi sont très abondants. Il y a bien sûr beaucoup de ces, ces fameux mégalodons que beaucoup de gens connaissent, ces énormes, gigantesques requins du Miocène. Il y a entre 10 et, et qui s'éteignent vers 3, 3 millions d'années à peu près. Ce sont des requins dont la, la taille, vous voyez... Vous voyez l'échelle, L'échelle ça fait, ça, ça fait 15 cm, c'est la taille grandeur d'une main. Euh, c'est des requins qui faisaient près de 15 mètres de long. Et en bas, vous avez euh, le Belly qui est en fait l'ancêtre presque direct du requin blanc actuel. Et vous voyez la différence de taille, ça ça fait le requin blanc actuel, il fait 4-5 mètres de long. Grand. Là, on a une forme peut-être un peu plus trapue qui fait à peu près 15 mètres de long. Alors, ils sont parfois très, Ces dents sont parfois très abondantes, vous voyez, ça c'est... Ça a été trouvé sur quelques mètres carrés et probablement, ça appartient pour, probablement au même individu. Alors on a aussi des reptiles, il y a des crocodiles, qui des crocodiles marins, qui sont assez fréquents. Ça c'est des, des bêtes qui sont assez grandes, euh, dans le crâne peut faire jusqu'à 1,20 m, presque 1,50 m de long pour les plus grands. Donc vous voyez, c'est des bêtes énormes. Euh, et on a beaucoup d'oiseaux. Alors les oiseaux sont des manchots, des manchots apparentés aux manchots de Humboldt mais beaucoup plus grand. Le mochot de Humboldt, ça fait 40-50 cm de haut, celui-là, il faisait au moins 80 cm, mais c'est des formes très très proches, c'est le, le même genre, le genre sphéniscus, et ils sont vraiment extrêmement abondants. D'autres oiseaux marins très abondants sont des fous, il y en a beaucoup, comme maintenant d'ailleurs sur la côte péruvienne, ils sont très abondants. Il y a aussi toutes sortes d'autres oiseaux, il y a des cormorants en grande quantité, et en moins grande quantité, quelques restes de l'aridé, de l'émicole, des, des, des chevaliers, des choses comme ça. Euh, en reste, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient moins abondants, on en trouve moins. Alors il y a aussi un oiseau absolument euh, extraordinaire qui n'existe plus actuellement, c'est de la famille des, des gros, apparentés aux pélicans, c'est les pélicaniformes, euh, avec des pseudodents. Vous voyez, ces dents sont des processus osseux euh, du maxillaire et du dentaire, ce ne sont pas des dents. Et donc ça faisait, vous voyez, le crâne fait à peu près 40 cm de long et ça, le, le bec était pourvu de de véritables crochets, ce qui faisait un prédateur absolument formidable, un animal très grand, de 6 à 5 à 6 mètres d'envergure. Ça c'est par contre très rare, c'est le seul crâne qu'on connaisse. Alors on a bien sûr des, des mammifères marins abondants, des phoques en grande quantité. Des phoques, Voilà un phoque qui ressemble au phoque moine actuel, même s'il est apparenté au phoque antarctique. Ce phoque a très long museau très particulier, qui s'appelle Acrophoca, qui est très particulier, de cette région, de cette formation Pisco, de la Côte du Pérou. Alors, ces phoques sont parfois très bien conservés. Vous voyez, il y a des squelettes complets. C'est assez exceptionnel. C'est presque un des seuls gisements au monde où on a autant de restes pour ce qui est des pinnipèdes, des phoques, en tout cas, aussi bien conservés. Vous avez là encore un autre squelette remonté, remarquablement remonté. Alors, il est intéressant de noter qu'actuellement, sur les côtes péruviennes, il n'y a que des otaries. On a des otaries à cénière, des otaries à fourrure, etc. Mais on n'a pas de phoques. À l'époque, au contraire, on n'avait pas d'otarie, mais que des phoques. Alors voilà, Alors il y a bien entendu des cétacés qui sont très abondants. Dans le désert, on en trouve à peu près partout, des, je peux dire des centaines de squelettes de cétacés, comme de grands cétacés. Ceux-là sont des balénoptères, hein, des balénoptéridés, souvent le genre balénoptera, pas forcément. Les baleinoptères, c'est les rorcales et les baleines à bosse. Donc, vous voyez, il y en a d'autres là. Ce n'est pas rare de trouver des, des squelettes entiers comme ça. C'est des grandes bêtes. Ce n'est pas aussi grand que les grandes baleines bleues, mais quand même, ça peut faire 6, 7, 8 mètres de long, ce qu'on trouve là. Alors, il y a aussi des toutes petites baleines qui appartiennent à la famille des Cetotheriidae. C'est une famille exclusivement fossile qui disparaît à la fin du Pliocène, c'est-à-dire il y a 2, 3 millions d'années. Et vous voyez là, le crâne, il fait moins d'un mètre de long. Là, c'est l'extraction d'un squelette de, de cette de cette petite baleine avec, vous voyez, on voit ces mandibules qui sont là. Tout ça, le crâne est en dessous. Là, ça, c'est la face ventrale du crâne et le reste du squelette se trouve là. Une partie a déjà été enlevée. Et voilà donc euh, certains spécimens de ces toutes petites baleines qui ont été dégagées. Vous voyez, ça fait un mètre de long, le crâne. Et vous voyez, alors c'est assez riche. Bon, là, avec quoi elles ont tous les os du squelette autour. Enfin, là, ça, c'est le membre antérieur, là, le membre antérieur qui est très caractéristique par cette omoplate, qui est très allongée, alors qu'en général, chez les baleines actuelles, c'est plutôt une omoplate triangulaire. Bon. Et alors, il y a aussi, bien sûr, des, des odontocètes. Alors, ceux qu'on a vu là, ce sont des mysticètes, c'est-à-dire des cétacés à fanon. Euh, mystakos veut dire moustache en grec, donc les cétacés à moustache. Et le ici, là, c'est le deuxième groupe des cétacés qu'on connaît communément actuellement, les odontocètes. Odontos c'est les dents. Donc, c'est les cétacés à dents. Euh, alors on trouve toutes sortes, je ne vous ai pas tout mis là, on trouve des marsouins très particuliers avec un museau très long, on trouve des ancêtres des dauphins actuels, euh, des formes apparentées aux dauphins du Rio de la Plata et plein d'autres, un petit échantillon, euh, ils sont des dauphins, enfin les, les odontocètes sont très fréquents. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des petits cachalots qui sont des odontocètes. Ça c'est un cachalot de petite taille qui avait la taille d'une orque à peu près, mais à la différence des cachalots actuels, vous remarquerez, ils ont des dents à la mâchoire supérieure, au maxillaire. Les cachalots n'ont des dents qu'à la mandibule. Euh, ça en fait un animal qui avait vraisemblablement, de par sa taille et de par ses dents, à la mâchoire supérieure, euh, vraisemblablement qui, était, qui avait une niche écologique proche des ortes actuelles. Euh, et donc, euh, un prédateur terrible. Vous voyez la taille des dents, c'est quand même impressionnant. Donc, une bête de 4-5 mètres de long, probablement. Et c'est un cachalot. D'ailleurs, on l'a... Ficeter, c'est le nom latin du cachalot actuel. Et c'est parce qu'il a un museau pointu. Acro, ça veut dire pointu en grec. Voilà. Deinodon, ça veut dire dent terrible. Donc, euh, voilà, c'est ça qu'on lui a donné ça. Alors, il y a d'autres cachalots, alors là, gigantesques, beaucoup plus grands, euh, qu'on a appelé le Léviathan. Léviathan, évidemment, le monstre, le fameux monstre marin de l'Antiquité, est dédié à qui d'autre, sinon à Melville. Euh, donc, euh, euh, voilà, sur le terrain, on n'a qu'un seul crâne, mais c'est un crâne gigantesque. Vous voyez la taille du crâne avec mes collègues qui sont à côté. Et là, on voit, euh, il est assez abîmé, mais on voit le rostre, c'est-à-dire c'est la partie antérieure, avec des dents aussi à la mâchoire supérieure, c'est en vue ventrale. Hein. Et on voit bien les alvéoles dentaires euh, qui sont donc, contrairement au cachalot actuel, qui sont présents à la mâchoire supérieure. Alors voilà, voilà ce crâne remonter c'est un gros truc c'est surtout le rose toute la boîte crânienne manque et voilà mes deux collègues Giovanni Bianucci de Pise et Olivier Lambert de Bruxelles avec des années et euh, donc voilà la face ventrale de ce crâne et on voit encore là les alvéoles enfin les, les racines des dents euh, de, de, du maquillaire, donc des dents de la mâchoire supérieure donc voilà une reconstitution bon, de, de, du crâne et, mais surtout, ce qui est intéressant dans cette diapositive, c'est la taille des dents. Vous voyez la taille de ces dents. Vous voyez à côté la main, ces dents se font plus, 30, au moins 30 cm. Certaines vont jusqu'à 35 cm et 12 cm de diamètre. Donc vous voyez la taille de ces dents. Ça, c'est une dent de cachalot actuelle. Ça, c'est une dent d'orque actuelle. Donc, je ne vous dis pas l'animal. Voilà une reconstitution du crâne en complet. Alors, c'était fait en polyester. Voilà, mais ça donne une idée... De, de l'animal, de ce que ça pouvait être, c'est-à-dire un, un véritable monstre marin. Et, et voilà deux reconstitutions de l'animal qui, évidemment, ne devait se nourrir pas de petites proies, il ne mangeait pas de crevettes, ni même des phoques, ça devait être trop petit pour lui. Donc, euh, vu sa taille et vu ses dents, c'était un, un prédateur euh, de grosses proies, donc on pense qu'il pouvait se nourrir ou de petits, petits mysticètes ou d'autres odontocètes. Voilà des représentations de deux artistes différents. Donc, euh, voilà. Moi, personnellement, je préfère cette forme-là. Cette forme du, du, du rostre avec le, le melon et l'organe du spermacétite trop développé me gêne un peu. C'est un cétacé, un cachalot aussi primitif qui a quand même 12 millions d'années. Mais bon, voilà. Après, c'est. Alors, voilà. Donc, dans tout ça, on a découvert une bête bizarre, un, un odontocète, euh, qui a des allures de morse, euh, parce que cette espèce de. de, de, de processus et de défense qui partent vers, vers l'arrière vers et vers le bas. Au début, on se dit que ça ressemble à un morse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé Odobenocetops. Odobenus, c'est le nom latin du morse. Et donc, Odobenocetops, c'est-à-dire le cétacé qui ressemble à un morse. Hop Oh là là là là Excusez-moi. Voilà. Le cétacé qui ressemble à un morse. En fait, c'est bien un cétacé. Alors, oui... Euh... Donc on voit là, vous voyez, donc les narines se trouvent sur la face dorsale du crâne, hein, mais pas tout en arrière euh, comme chez un dauphin ou chez les baleines. Etc. Donc, mais elles sont sur la sur la face supérieure du crâne. Chez les morses, Les narines sont vers l'avant. Donc on a un orbite qui est, <coughs> qui est très très très euh, très échancrée, ce qui permettait à l'animal d'avoir certainement une excellente vision binoculaire dorsale. Et vous voyez, l'œil devait il devait pouvoir regarder vers le haut et on, on voit donc ce, ce grand processus qui est formé par le prémaxillaire, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, et qui contient une défense, une grande défense. Enfin, pour l'instant, c'est ça qu'on a... Euh, pour ce spécimen, c'est ce qu'on a trouvé. Alors voilà une autre vue de ce crâne, donc on voit les narines dorsales, l'orbite très très échancrée et euh, revoilà donc une vision plus académique, c'est-à-dire vue complètement dorsale, l'orbite. Et toute cette partie, c'est les prémaxillaires, voilà tout ça. Et là, donc, ouais, les, ça, c'est les prémaxillaires avec l'alvéole pour la défense. Et vous voyez qu'il n'y a pas de dents sur le palais. Les seules dents, ce sont les défenses de cet animal. Et le palais qui est profond, qui est large et profond. C'est un point important à retenir. Vous allez voir, c'est important pour son explication. Alors en vue antérieure, cet animal, voilà, ce sont donc ses prémaxillaires. La défense se mettait là-dedans et de l'autre côté. Et il y avait une espèce de grosse crête qui manifestement servait à, à, à accrocher, sur lequel je devais s'attacher des ligaments pour une lèvre euh, supérieure très développée. Euh, parce que bon, le, toute cette partie-là, c'est quand même une très forte insertion ligamentaire. Donc voilà, alors ça c'est un dessin pour vous expliquer une autre de ces particularités de, de cet animal, complètement étonnant. Euh, il a une défense droite qui est très grande, qu'on a, on a vu sur l'alvéole, etc. Et la défense gauche, par contre, est toute petite. Et là, voilà, elle est toute... Donc, on l'a reconstituée comme ça. Au début, on a trouvé ça, on ne savait pas trop jusqu'où ça pouvait aller, si, ça, si elle sortait de l'os ou pas. Et donc, on était un peu dans l'incertitude. Mais quand on a trouvé cet autre spécimen là, on n'a plus de doute, parce que voilà un crâne complet. Vous voyez la longueur de la défense droite et vous voyez la défense gauche qui est toute petite et qui sort bien donc, du pré -mactilaire. Le palais gigantesque, profond. Alors, et il y a des petites caractéristiques. Ça vient d'un niveau différent. Le palais est un peu plus profond. C'est pour ça on en a fait une espèce différente. Et vous voyez donc là aussi donc cette petite défense gauche et cette gigantesque défense droite. Voilà donc un peu plus en de détails. Euh, là donc le, le palais. Alors là il ressort et on voit bien la petite la petite défense du côté du côté gauche. Alors, vous allez me dire, je vous dis que c'est un, un cétacé et vous allez me dire, mais pourquoi Après tout, il n'a rien d'un cétacé. Et c'est vrai, quand on a trouvé le premier crâne que je vous ai montré, euh, certains de mes collègues des collègues américains, des grands spécialistes de cétacés, me disaient non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi, j'en étais sûr, il y avait d'autres arguments, des caractères, mais euh, peu importe. On a retrouvé après ce, ce crâne-là et ce crâne-là comporte un os de l'oreille qu'on appelle le, le tympanique ou la bulle tympanique, parce que ça a une forme de, de bulle, pour un peu de coquillage, et c'est un os qui contient l'oreille moyenne, c'est-à-dire l'oreille moyenne contient les osselets, la chaîne des osselets de l'oreille, qui conduisent donc du tympan à l'oreille interne. Et là, donc, cette bulle tympanique est, a une forme extrêmement caractéristique chez les odontocètes, chez les cétacés en général, mais là, chez, chez les odontocètes, ça c'est un odontocète. Regardez un marsouin. Voilà, regardez, les bulles tympaniques de Marsouin sont exactement la même, la même forme, la même morphologie que chez notre odovenocétome. Alors là, mes collègues qui américains qui étaient sceptiques n'ont plus de doute et ont accepté finalement. Euh, et il y avait aussi un autre argument pour dire que c'est un cétacé, en tout cas, euh, c'est que voilà un membre antérieur d'un grand dauphin, le Turcius pancatus, et vous voyez l'humérus, l'ulna, qui est le pitus ou le radius, et le radius, qui sont l'ankylosée, c'est-à-dire il ne s'articule plus, il y a plus de... Le coude est complètement rigide chez tous les cétacés actuels. Chez les mysticètes et les odontocètes, le coude est rigide. Et là, voilà un, le membre de ce, ce crâne que vous avez vu tout à l'heure. On qu n'a qu'une partie. Et vous voyez, on a l'humérus, le radius et l'una. Et on voit bien, il y a cette tête-là. Donc le, le coude est complètement rigide. Donc comme chez les cétacés, le, le coude est complètement rigide. Donc, un argument de plus pour dire que c'est manifestement un cétacé. Alors, cela dit, il a quand même des ressemblances avec les morses. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça, parce qu'il a un palais extrêmement profond, comme chez les morses. D'ailleurs, au passage, vous voyez, les défenses du morse sont des défenses qui sont implantées dans, dans le maxillaire, et qui sont donc des canines. Alors que notre défense de, de notre dobenocétops sont implantées dans le prémaxillaire, et le prémaxillaire est un os qui ne reçoit que des incisives. Ce sont donc des incisives. Donc, ce sont de toute façon des défenses qui ne sont pas homologues. Euh, bon, En plus, elles ont des formes différentes. Elles sont courbées chez le mort, sont droites euh, chez l'autopenocétope. Mais là, ce qui est important de voir, c'est le palais. Et ce palais euh, a à voir avec l'alimentation des morts. Les morses mangent des mollusques, euh, des, des crustacés en général en train de muer. Euh, et surtout... Ils, ne mangent, ils, mangent, ils ont une lèvre, une lèvre très grosse, très puissante, et ils ne croquent pas les coquilles, ils n'avalent pas, ils ne brisent pas les coquilles avec leurs dents. Ils attrapent, ils soufflent un jet d'eau sur le fond marin, sur le, le sol, le sable, et ils essaient de déterrer des mollusques du genre mia ou des mollusques à coquilles relativement minces et qui ont un gros siphon et qui, qui, qui arrive à la surface et ils attrapent ces mollusques dans leurs lèvres et la langue avec le palais fonctionne comme un piston et ils aspirent le, le siphon et le corps de l'animal en, en gardant la coquille entre, entre leurs lèvres et ils rejettent la coquille et d'ailleurs il y a une anecdote intéressante chez les esquimaux quand ils viennent de pêcher un morse euh, de chasser un morse pardon. Euh, le grand honneur euh, qu'on fait aux, aux plus anciens chasseurs, aux chefs, etc., c'est d'immédiatement d'ouvrir le morse, d'ouvrir son estomac et de voir si le morse a, fait, a, a, a mangé récemment. Et si oui, on, on donne à manger ce festin de, molle, de coquillages, de fruits de mer, tout préparé au, au chef euh, ou au, au, plus, au plus vaillant chasseur de, de, de toute l'équipée. Donc voilà, c'est une coutume chez les Inuits. Donc, revenons donc à nos morses. Euh, ils mangent des coquilles, des mollusques, sans manger la coquille, en aspirant euh, grâce à leur palais très profond, en utilisant leur palais comme, avec la langue comme une forme de, une sorte de piston. Et vous voyez la profondeur de ce palais. On peut imaginer que cet animal faisait la même chose et devait euh, manger des, des, des, des mollusques ou des, euh, ou des crustacés en train de muer. Et donc, euh, se nourrissait euh, comme probablement comme un mort. Regardez d'ailleurs, on voit tout autour cette, crête, cette grosse crête sur laquelle devait s'attacher une lèvre supérieure extrêmement puissante. Alors là, on voit des morses en train de manger, en train de, vous voyez, un morse en train qui va se préparer à, à souffler sur le fond pour faire sortir ces coquillages, ces mollusques enterrés. Et là, là, il a soufflé un grand jet d'eau, un grand jet d'eau de mer, et vous voyez tout le sable remonte et il va attraper. À l'aide de ses vibrisses qui sont extrêmement tactiles, extrêmement sensibles, et il va attraper les, les, les mollusques qu'il pourra, qu pourra trouver. Là, on voit là encore un autre, on voit bien sa défense qui est en train de, de farfouiller le fond, du, du, le fond de la mer. Alors, voilà notre bête, donc Odobenocetops, en position de supposée d'alimentation avec sa, son énorme lèvre qui devait, être, qui devait frotter sur le fond. Et voilà des reconstitutions que nous avons faites de cet animal avec. Cette lèvre extrêmement grosse. Alors, c'est deux formes, deux espèces différentes, c'est un petit peu différent, alors que les constitutions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais enfin, voilà, on a quand même euh, une bête qui devait manger comme un morse, qui devait peut-être souffler aussi comme un morse pour attraper des, des mollusques sur le fond. Alors maintenant, vous allez me dire, mais à quoi lui servait cette défense bien, Je vais vous répondre tout de suite, j'en sais rien. Et nous n'en savons rien. Parce que c'est, je ne veux pas dire c'est absurde, mais, mais c'est incompréhensible. Comment un animal pouvait vivre avec une seule défense d'un côté Déjà, la défense, elle est longue, elle fait 1,10 m à peu près. Hein. Euh, c'est très long, ce qui sort. Hein. Donc déjà, ça devait pencher d'un côté. Et on le voit sur les vertèbres cervicales, sur l'atlas, il y a une légère déformation des vertèbres cervicales, de l'atlas et de la euh, dû au poids de la défense. C'est très net. Et euh, c'est une... relativement fragile en plus, parce que la défense, elle fait... Elle fait 5 cm de diamètre. Elle est un peu ovale, légèrement ovale. Et le plus grand diamètre, c'est 5 cm. Donc, sur mètre m de long, c'est extrêmement fragile. Donc, à quoi ça pouvait lui servir Alors, que ça ait eu un rôle social, c'est très vraisemblable. Parce que, bon, je ne vous les ai pas montrés, mais je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Les femelles n'avaient pas de grandes défense. Les femelles avaient simplement deux petites défenses. On pourra en parler tout à l'heure au moment des questions. Mais, mais je ne veux pas être trop long pour ne pas vous, vous lasser et vous endormir. Donc voilà, donc voilà notre, notre bête, ça avait certainement un rôle social, alors mécaniquement, fonctionnellement à quoi ça servait, j'en sais rien. Alors voilà, il y a d'autres bêtes d'autres bêtes qui sont dans, dans cette formation Pisco, il y a des, on est allé de découverte en découverte, il y a un autre mammifère qui vivait sur cette côte, qui est un paresseux, un paresseux semi-aquatique. Ils étaient très abondants, il y en avait beaucoup, étaient, les, les restes sont très bien conservés, il y avait des, des squelettes, euh, beaucoup de squelettes en partiel, voilà. Voilà un squelette d'un paresseux. Vous voyez son crâne qui est là. Voilà les deux membres antérieurs, les mains, radius cubitus, l'humérus, les scapula, les omoplates. Voilà l'autre, les vertèbres cervicales et puis il y a les vertèbres dorsales. Donc, il y a toute la partie antérieure, toute la partie antérieure du squelette d'un animal. Vous voyez, donc c'est quand même très, très bien conservé. Ce ne sont pas des, des animaux, que des eaux qui ont été transportés par les rivières, etc. Ces animaux, ils vivaient là, sur la plage, donc, ils étaient là. Alors, comment ils vivaient on va, en, on va y revenir. Alors, les paresseux, pour beaucoup de gens qui ne sont pas naturalistes, les paresseux, euh, ce sont des espèces de singes qui vivent en Amazonie accrochés aux arbres. Bon, alors, les paresseux ne sont pas des singes, absolument pas. Ils n'ont rien à voir avec les singes. D'abord, ils sont beaucoup, beaucoup moins agiles que les singes. Et surtout, les paresseux, ce sont des animaux qui sont beaucoup plus proches des fourmiliers, et des tamanoirs et des tatous que des singes. Ça n'a rien à voir. Bon, alors, c'est parce que ça vit, ça grimpe dans les arbres. Beaucoup de gens euh, pensent, ah oui, c'est des espèces de singes. Ben non. Donc, les paresseux ont été très abondants. C'est les deux seuls, les deux, il y a deux genres de paresseux, l'ail et l'uno, qui vivent actuellement. Mais ils ont été très, très abondants pendant toute, le ter... toute la deuxième moitié du tertiaire, c'est-à-dire depuis 25 millions d'années en Amérique du Sud. Ils sont très abondants et il y a énormément de paresseux terrestres. Euh, D'ailleurs, des paresseux arboricoles, comme ça, je crois qu'on ne connaît à peu près rien des ancêtres de, de nos paresseux actuels. Tous les paresseux qu'on connaît en Amérique du Sud pendant l'ère tertiaire, ce sont, pendant la deuxième moitié des tertiaires, ce sont des paresseux terrestres qui sont souvent très grands. Euh, la taille d'un ours, ça, ça a la taille d'un ours, ça, ça a la taille d'un éléphant. C'est le grand mégatérium qui vivait au Quaternaire, qui était absolument gigantesque. Donc, voilà, donc ces paresseux... De la formation Pisco, on pouvait dire, bon, c'était des paresseux terrestres qui vivaient là. Bon, très bien, OK. Euh, on en a retrouvé, on en trouve fréquemment. Là, je suis avec deux de mes collègues péruviens Et vous voyez, il y a tout un squelette là qui est là. Alors évidemment, ça paraît très abîmé, bien sûr, parce que l'érosion, le vent, ça souffle. Je vous prie de croire que ça souffle dur dans ce désert. Il y a du vent en, en permanence, en permanence, en permanence. Et donc, euh, ça érode les, les fossiles. Souvent, ça les abîme, mais ça nous permet aussi de les trouver. Donc, euh, voilà. euh, donc, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et, et faire avec ce qu'on a. Donc, vous voyez, là, on a un, un squelette. Et donc, on a préparé, c'est-à-dire qu'on a creusé tout autour. On a essayé donc, de, de circonscrire au mieux le, le fossile. Et on va faire ce qu'on appelle des plates. C'est-à-dire qu'on va mettre du papier, du papier dessus, du papier sur les os pour pas que ça colle, colle sur l'os. Et on va faire des bandes platées soit avec de la toile de jute, soit des vraies bandes plâtrées médicales, euh, qu'on va, on va entourer tout ça. Et une fois que tout ça sera entouré, là, on fera un gros truc, on va creuser beaucoup plus. Hein, et on va euh, une fois que tout ça sera bien sec et durci, on va retourner l'ensemble. Là, on va en faire trois. Un petit là. Hop, un, petit, un petit là et un gros un gros plâtre, là. et une fois retourné, ben, ça fait une espèce de coque euh, qui supporte votre fossile et qui évite qu'il se casse pendant le transport et qui permet de le dégager après tranquillement au laboratoire. Donc voilà, le spécimen, une fois dégagé, vous voyez, là, on l'a disposé juste sur du sable euh, meuble hein, pour, pour, la, pour la photo. Hein. Euh, donc, euh, vous voyez, c est, c est, le côté qui n'était pas exposé au vent était très très bien conservé. Vous voyez, il y a tout le membre antérieur, la main, l'homoplate, voilà, le, le crâne, la mandibule, les, toute la cage thoracique, les vertèbres cervicales, etc. Donc, alors voilà, ces cétacés sont très abondants et bien conservés. Voilà un squelette complet. Alors là, je vous demande de regarder, de vous souvenir de deux points. Regardez son museau. Euh, il a des prémaxillaires qui sont très allongés. Ça, c'est les os prémaxillaires qui sont très allongés. Oui, je vais y arriver. Qui sont très allongés. Et euh, le, pareil, la mandibule aussi, une espèce de gouttière qui se projette vers l'avant. Ça, c'est un point important, on va y revenir. Et là, regardez, il a des griffes extrêmement puissantes, des grosses griffes. Donc voilà, ces deux caractères vont nous servir dans le futur. Alors, voici donc le crâne de ce squelette que euh, vous venez de voir. Euh, regardez, ça, c'est un de ses cousins, euh, qui est un peu plus récent, du quaternaire, mais qui est 100% terrestre. Ça, on le sait, c'est la même famille. Etc. Et regardez ce prémaxillaire qui est très court, tout petit, tout gracile. Alors, regardez notre bête du Pérou avec une énorme prémaxillaire très dilatée ventralement, euh, dorsaux ventralement et très, très épais. Regardez, robuste, extrêmement massif. Donc déjà, on dit que ce type, il devait avoir une lèvre supérieure bien plus développée que celui-là parce que ça, ça, ça supporte. Les prémaxillaires supportent la lèvre supérieure. Alors maintenant, dans notre formation Pisco, il y a plusieurs niveaux. Et on a trouvé cinq espèces différentes de ce même, de ce même, assez, pardon, de ce même paresseux paresseux qu'on a appelé Thalasocnus. ocnus ça veut dire paresseux en grec, et Thalasocnus, paresseux marin, ah, comme il se doit. Donc, on en a cinq espèces. Euh, la plus ancienne, 8, 7, 6, 5, 3. Donc, et quand on regarde, si vous regardez ces prémaxillaires et cet avant de la mandibule, il est de plus en plus allongé chez les formes les plus récentes. Là, il est plus court. Et si on regarde, par exemple, là, avec la forme la plus ancienne de ces paresseux, de ces thalassoctus, donc à 8 millions d'années, et le plus récent, on voit bien que les prémaxillaires sont beaucoup plus forts, beaucoup plus longs. La, la, la, la région, euh, la, ce qu'on appelle la symphyse mandibulaire. Et là, là Voilà. La symphyse, la symphyse mandibulaire, où il est mon qui est là, donc ça est extrêmement développé. Et alors là, si on regarde maintenant, on les met tous en comparaison. Voilà le cousin 100% terrestre, donc avec ses tout petits prémaxillaires complètement ridicules. Voilà les plus anciennes formes de la formation fiscaux, donc avec déjà des prémaxillaires bien plus développés. Une forme un peu plus récente, vous voyez, donc les prémaxillaires s'allongent et tentent déjà à s'élargir. Et puis dans les formes les plus récentes, les prémaxillaires sont très très allongés et très dilaté transversalement, ça fait une spatule à l'extrémité, et tout ça, ça devait porter des lèvres inférieures à supérieures extrêmement développées. D'ailleurs, regardez, voilà, des reconstitutions qui ont été faites de ces, de ces crânes. Alors, là, on a mis quatre crânes, on a enlevé celui du milieu, et il y a des reconstitutions de quatre espèces de ces quatre espèces, et on voit, c'est très bien fait. C'est un de mes collègues péruviens qui a fait ça pour Océanopolis. D'ailleurs, ces, ces crânes, ces moulages sont à Océanopolis. Euh, et on voit, il a très bien marqué l'accroissement des lèvres supérieures et inférieures aussi, et de, depuis la forme la plus ancienne jusqu'à la forme la plus récente alors euh, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il mangeait puisqu'on était dans le désert, c'est vrai euh, c'était à l'époque euh, au Miocène, Pliocène, c'était une zone aride voilà une carte paloclimatique du monde, bon, assez, assez sommaire mais bon, on voit bien que toute cette région du Pérou et du nord du Chili étaient totalement désertiques à l'époque, comme maintenant. Or, on sait qu'il y avait donc désertique donc rien, pas de végétation. Par contre, on sait qu'il existait des herbes marines ou des austères, qu'on trouve chez nous en Bretagne, il y en a plein, euh, on voit des prairies de austères. Euh, les, les austères sont euh, des herbes, des angiospermes marines, et elles, on en a retrouvé donc, dans la formation Fisco. Vous les voyez là, c'est toutes ces petits traits noirs. Ce bon, voilà, ce sont des herbes marines ou austères. Et on pense que notre paresseux devait se nourrir de ces, devait brouter ces herbes-là. Alors plus ou moins, parce qu'on voit que les formes les plus anciennes euh, devaient rentrer dans l'eau un peu moins profond que les formes les plus récentes, et devaient nager moins bien. Euh, et elles avaient plus de stries, de marques de grains de sable sur leurs dents, parce qu'elles devaient manger du sable en même temps. C'est sûr que si elles mangeaient dans... Dans, dans, dans 20 ou 30 cm d'eau, évidemment, ils avalaient du sable et mangeaient du sable avec leur en broutant leurs herbes. Mais bon, quand même. Alors, voilà, je vous ai dit donc on, le museau, on a vu, on a parlé du museau des lèvres, Mais parlons des griffes. Alors, regardez ces griffes. Voilà le cousin terrestre, euh, donc 100% terrestre, qui a des griffes longues, etc. Mais beaucoup moins robustes. Regardez la robustesse des doigts et des mains en comparaison. Des griffes absolument gigantesques et extrêmement robustes. Et une, une comparaison intéressante se fait avec l'iguane marin des Galapagos. L'iguane marin des Galapagos, est, et donc marin comme son nom l'indique, est, est végétarien, mange des algues, et il broute sur le fond. Mais pour brouter, il s'accroche sur le fond. Regardez ses griffes. Il accroche ses griffes sur le fond de façon à ne pas balloté par les mouvements de la mer, les vagues, etc. Et voilà une autre, une autre vue. Regardez, voilà ceux-là. Ils ont aussi leur, leurs griffes qui sont bien plantées pour pouvoir brouter tranquillement. Donc je pense que notre Thalassocnus faisait la même chose avec ses griffes, ça lui permettait, parce que les eaux sur la côte péruvienne, ça peut être très, très, très agité, hein, ça peut vraiment... Euh, donc, euh, ils, ils devait avoir besoin de s'accrocher, je pense. Et là, on l'a représenté en position pro probable, une de ces positions probables d'alimentation, avec ses griffes plantées dans le sol. Et puis voilà, donc, euh, des reconstitutions qui ont été faites par deux artistes différents encore. Donc là, ça, c'est un des thalasoctus les plus anciens, des formes donc, euh, de, de, 5, de 5, 6 millions d'années à peu près, euh, 7 millions d'années même. Et qui, d'ailleurs, est en train d'être la proie de ces petits cachalots à niche écologique d'or, à terre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est sûr qu'ils devaient s'en régaler. Et alors en bas, on voit un, des paresseux, donc les formes les plus récentes. Avec ses énormes lèvres, etc., qui devait déterrer peut-être des herbes, des rhizomes, etc., avec ses griffes. Bref, c'était donc. Les, ce sont les seuls paresseux marins connus euh, et qui étaient dans, la, dans cette formation pisco au pérou qui était très très abondante. Alors maintenant, on va revenir à notre à notre formation, notre échelle stratigraphique, et on va descendre un petit peu. Vous voyez, on va s'intéresser à ces deux à ces deux formations: Paracas et Otumaï Paracas. Mais avant, il faut que je vous fasse un petit tour dans l'évolution des cétacés, l'histoire des cétacés. Et ça, il y a trois étapes importantes que vous devez <coughs> mémoriser, en tout cas pour comprendre la suite. Euh, essentiellement deux, mais il faut aussi comprendre la première. Alors, les premiers cétacés ont, sont apparus il y a 50 millions d'années à peu près. C'était des formes marcheuses, terrestres, en partie, mais semi-aquatiques. Et voilà, ça, c'est Pakicetus qui a été trouvé au Pakistan. Euh, donc, c vous voyez, c'est une forme qui ressemble plus à, à un gros chien euh, qu'à euh, qu une baleine. Il n'y a absolument rien à voir. C'était des bêtes marcheuses, coureuses, mais qui barbotaient, qui devaient de temps en temps essayer d'attraper un poisson. Parce que ça nage pas très vite. Et voilà. Alors, les autres, quelques millions d'années après, on a des formes amphibies. C'est-à-dire des animaux qui sont des très bons nageurs, mais qui sont toujours capables de se déplacer sur la terre ferme. Et ces nageurs, euh, utiliser leurs membres postérieurs pour nager et la queue, l'ensemble de la partie postérieure du corps, un peu comme les loutes euh, qui nagent avec les, les, deux pattes, les deux membres postérieurs simultanément avec des battements verticaux, des deux membres postérieurs et de la queue euh, simultanément. Donc, alors que les membres antérieurs, ce n'est pas le cas sur cette reconstitution, mais devaient plutôt rester en général dans le prolongement du corps. En tout cas, moi, je le pense. Donc voilà. Donc on a ces formes amphibies. Donc c'est cette deuxième étape avec une bête qui s'appelle Ambulocetus et son nom d'espèce c'est Natans. C'était très bien trouvé parce que c'était euh, le c Ambulocetus le cétacé qui marche, Natans et qui nage. Donc c'était c'est un de mes collègues américains qui a, qui a donné ce nom-là qui était très bien trouvé. Et puis d'autres une autre forme rhodocétus dont on va parler un peu tout à l'heure. Alors voilà un squelette une reconstitution du squelette d'Ambulocetus. Il n'est pas aussi bien conservé que ça dans la réalité. Donc et la troisième étape. Ce sont, alors c'est, excusez-moi du nom barbare, les Voilà, Ils s'appellent comme ça, c'est leur nom de famille. Mais ce sont des formes totalement inférieures au milieu aquatique. Alors elles sont beaucoup plus récentes, on a gagné 10 millions d'années presque, euh, un peu plus même, 35, 38. Et vous voyez, ces basilosauridae, euh, genre Dorudon euh, ou, ou Basilosaurus, ont des membres postérieurs totalement atrophiés, qui ne servaient certainement pas à se déplacer sur le sol, et qui étaient... Euh, pareil, là, quelle utilisation faisait-il de ces membres postérieurs Ça, j'en sais rien et mes collègues euh, paléocétologistes n'en savent pas plus non plus. Tout le monde se pose la question, on se demande à quoi ça pouvait servir. Bon. Pour l'instant, ils sont là. On sait qu'ils sont là. et Donc, c'est une, une mémoire de ces membres postérieurs euh, des, euh, des amphibies, c'est-à-dire des ambulocétus et autres, euh, parce que chez ces bêtes-là, les membres postérieurs ne sont plus forcément des, des les outils dans la nage sont plus fonctionnels dans la nage, mais la nage est exclusivement assurée par la queue, comme chez les cétacés modernes, que des battements verticaux de la queue. D'ailleurs, la, la morphologie des vertèbres indique qu'il y avait aussi une nageoire caudale, comme chez les cétacés actuels, et le fluke des anglo-saxons. Donc là aussi, on voit chez le... Où est mon... Voilà, là, chez ce basilosaurus. Alors ça, Dorudon, ça fait 4-5 mètres de long, ce n'est pas très grand. Basilosaurus, par contre, c'est très très grand, ça peut faire jusqu'à 15 mètres de long. Ça a des vertèbres très très allongées, c'est très très particulier. Alors, voilà, donc là, un petit euh, schéma de l'histoire évolutive, de la phylogénie des cétacés. Donc, le dans le cercle rouge, vous avez l'ensemble des cétacés, et c'est à ce nœud-là que se trouve, qu'apparaissent... Ah. C'est à ce nœud-là, euh, que se diversifient les cétacés. C'est-à-dire que c'est ce un groupe qu'on appelle, qu'on dit monophylétique, c'est-à-dire qu'il a un ancêtre commun. Et donc c'est le même ancêtre commun qui a donné tout ce groupe-là. Ancêtre commun qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît jamais, parce qu'on a, on a, on connaît tellement peu de choses, mais euh, c'est un groupe naturel. Par contre, si vous prenez ces trois-là, ces trois euh, ça ne fera jamais un groupe naturel, ils n'ont pas un ancêtre commun direct. Et on voit donc plusieurs étapes. Les Pachycétus, pachycetidae, ce qu'on a vu tout à l'heure, les formes terrestres. Après cela, les formes amphibies, vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a quatre là, bon, qui se succèdent, qui se suivent. Après nos Basilosauridés, euh, je suis arrivé, oui, nos Basilosauridés, euh, donc ces grands Basilosaurus, totalement inféodés au milieu aquatique et exclusivement donc incapables de revenir sur le sol. Et les Cétacés modernes, dont Ocète est Donc, Revenons donc à nos couches géologiques. La formation au Touma qui nous a livré des bêtes que vous allez voir. Euh, donc là, on est à peu près à 35 millions d'années. Alors, vous allez me dire qu'est ce que vous voyez là? Des cailloux? Oui, je comprends. Euh, ça, je vous demande de me croire. Ça, c'est un crâne c'est-à-dire Tous ces cétacés qui ne sont pas nos cétacés modernes, qu'on a appelés archéocètes. C'est le premier spécimen d'archéocètes qui a été trouvé au Pérou. Euh, voilà, sa boîte crânienne se trouve là, la crête occipitale qui est là. Euh, quand vous avancez là, il y a le, là, les fosses nasales se trouvent là, l'avant du museau est là et la mandibule en dessous se trouve là. L'orbite est là, en voyant de côté, est là et là. Voilà le, le, la crête sagitale, voilà, la boîte crânienne se trouve là. Alors là, c'est vu de l'autre côté, c'est vu de cette partie là. On voit très bien la mandibule qui est là. Le sommet du crâne, les fosses nasales, l'ouverture nasale, là. Et là, c'est tout le reste du squelette. On a déjà enlevé une bonne partie. Euh, donc, c ça fait une espèce de grosse dalle calcaire dans des sédiments argileux, plutôt, le, euh, disons, lithifiés, euh, c'est-à-dire assez, assez tendres. Mais ça, c'est extrêmement dur. Et donc, on a réussi à le sortir et on a fait. Vous voyez, on a essayé là, avec mes collègues péruviens, donc essayer de séparer le crâne du reste du squelette n'était pas évident, et on a très vite fait un peu ce qu'on appelle faire un plat, c'est-à-dire qu'on a recouvert cette partie, le, ça c'est tout le crâne qui est là-dedans, ça fait 1 m de long quand même, hein. euh, <coughs> et avec le, des bandes plâtrées, des bandes de toile de jute plâtrées, etc. Et après on l'a retourné, on a cassé cette partie-là, il a fallu le casser, euh, mais rassurez-vous, il a été bien. Et donc on a retourné ça, ça a permis de le transporter, et on a fait la même chose pour le reste qui était derrière. Et voilà, déjà, voilà le crâne, vous voyez ce que ça a donné, c'est quand même pas si mal. Donc, on voit notre bête, donc voilà la mandibule, avec des dents extrêmement pointues, extrêmement grandes, hein. euh, les fosses nasales encore assez avancées, pas du tout euh, sur la région postérieure du crâne comme c'est assez moderne, l'orbite qui se trouve là, et on a donc une bête qui est un, un prédateur extrêmement dangereux, euh, certainement le plus grand prédateur de l'époque dans la formation tôt, il y a 35 millions d'années à peu près. Dans la formation, pardon, la formation tout ma, certainement le prédateur sans, puisqu'il n'y avait pas de mégalodon à cette époque-là, certainement sans concurrent. Alors, un point intéressant chez ces assez basilosauridés, euh, le membre antérieur, je vous ai dit tout à l'heure que chez les cétacés actuels, le membre antérieur était ankylosé, il n'y avait plus de mouvement du coude. Or, le mouvement du coude était encore possible chez les, ces basilosauridés, cette forme appelle parce que l'articulation, la surface articulaire de l'humérus, celle-là, est parfaitement convexe. Et donc, ça, ça peut tourner, pas beaucoup, mais ça, peut, ça bouge. On va, on va y revenir tout à l'heure. Alors voilà le squelette reconstitué avec, vous voyez, ses membres postérieurs extrêmement petits, complètement atrophiés. Et donc, étant donné que les membres, le, le bassin ne s'articule plus, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le bassin ne s'articule plus sur la colonne vertébrale. Alors que chez les, les cétacés amphibies, les autres ambulocétus et autres, le bassin est articulé sur la colonne vertébrale. Donc il y a un sacrum. Et celui-là, ben, il n'y a, a plus de sacrum. Les vertèbres sacrées, euh, on ne les reconnaît plus. Et on ne fait d'ailleurs plus la différence. On dit que ce sont ça, c'est les dernières lombaires, ça, c'est les premières côtes. À partir du moment où il y a... Ces... Donc voilà. Alors voilà la reconstitution de, cette, de cet animal. Vous voyez, c'est un un animal qui devait manger énormément de thon. On a retrouvé dans sa cage thoracique et dans sa gorge des os de thon de très grosse taille. Probablement, il est mort étouffé parce qu'il en a mangé trop. Et ça a dû rester en travers. C'était des thons de 2 mètres de long quand même. Hein donc, des trucs absolument énormes. Et voilà, donc le squelette reconstitué, remonté dans la galerie de paléontologie au muséum. Alors, donc là, on, va donc, on a donc remplacé dans notre arbre phylogénétique notre, le, le basilosaurus par notre synchiasetus quand même. Et voilà, qui est un basilosauridé qui se trouve à cet endroit-là. Et revenons à notre échelle géologique, échelle stratigraphique, pardon. Donc dans ce membre Yumake de la formation Paracas, dans la partie supérieure, on a trouvé des choses intéressantes. Voilà. Donc encore un grand squelette de passé avec beaucoup de choses, On a déjà enlevé pas mal de trucs, un crâne, etc. Et euh, là, c'est mes collègues, encore mes collègues italiens, belges, et italiens, mon collègue péruvien avec qui travaille des années, des années. Et, et donc voilà ce qu'on a trouvé dans ce, ça c'est le crâne de la, de la bête qu'on a. Trouvé. Alors cet animal est un mysticète. Alors vous allez me dire, oui mais il a pas de fanon. D'accord, d'accord. Il a pas de fanon. Les mysticètes actuels, la définition actuelle des mysticètes, c'est qu'ils ont des fanons et pas de temps Eh ben on va on va voir pourquoi c'est un mysticète. Donc c'est une forme. Bon le crâne est pas complètement une partie qui est allumée, etc. Bon, voilà la mandibule, donc on voit les dents. Euh, donc les fosses nasales qui sont encore très avancées, vous voyez, j'ai une baleine, ce sera à cet endroit-là. Alors que là, c'est très avancé, c'est-à-dire qu'il y a une forme qui est très, très archaïque. Et alors, pourquoi c'est une baleine Pourquoi c'est un mysticette plutôt euh, Oui, on peut dire baleine. Euh, c'est ce petit truc ridicule là que vous voyez, ça, ça s'appelle le processus anti-orbitaire. Et ça, ce processus qui, qui fait une espèce d'encoche devant, devant l'orbite, qui, hein, qui fait une sorte de petite encoche devant l'orbite, vous voyez, ça, ce processus n'existe chez les cétacés, n'existe que chez les mysticètes, n'existe pas du tout chez les odontocètes. Et on le retrouve là, tout petit, chez notre mystacodone, qu'on a appelé mystacodone, c'est-à-dire le mysticète à dents. C'est pour ça qu'on. On comme ça, euh, on retrouve tout ce petit processus antéorbitaire. Et si vous regardez Cynthia Cetus, donc notre archéocède basilosoïdé qu'on a vu tout à l'heure, eh ben vous voyez, il n'y a absolument rien chez lui. Même si ça y ressemble, hein, ben, euh, il n'y a pas ce petit processus. Il y a souvent des petits caractères comme ça qui permettent de déterminer, de dire, ben voilà, là, on est sans aucun doute dans tel ou tel groupe. Alors, un autre Alors, voilà, sinon là, on voit le. Encore donc, le processus antéorbitaire qu'on voit là, là, et là, on le voit très bien, très net chez un, un mysticète actuel, un petit balénoptère. Ah, très bien ce processus-là. Ça, c'est très caractéristique des mysticètes. Ça paraît du pinaillage, mais, mais ça fonctionne très, très bien. Et... Alors, un autre caractère typique des mysticètes, c'est ce qu'on appelle la plaque infraorbitaire. C'est-à-dire, sous le maxillaire, tout ça, c'est le maxillaire. Hein. Euh, une le maxillaire se développe vers l'arrière, une espèce de plaque de lame osseuse qui va faire une sorte de plancher pour en partie en tout cas pour l'orbite, pour la région en tout cas antérieure de l'orbite. Et cette plaque infraorbitaire est présente chez Mystacodon, on la voit, elle est, elle est un peu cassée là, elle, est pas relativement, elle, aurait pu, elle aurait dû aller un peu plus loin, mais elle est clairement présente. Et si vous regardez chez notre basilosaure, Cynthia Cetus, eh ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas du tout cette structure-là. Et ça, c'est une structure de mysticètre, sans aucun doute. Alors, autre chose aussi qui fait dire que ça n'est pas un basilosaure, on a vu, vous vous souvenez qu'on a vu chez Cynthia Cetus que le coude était articulé parce que l'articulation, de la, face, la surface articulaire de l'humérus était nettement concave. Si on regarde la surface articulaire de l'humérus de Mystacodone, bien il y a deux surfaces articulaires en réalité. Il y en a une pour le radius et une pour l'UNA. Voilà, ça c'est le radius, ça c'est l'UNA. Et qui sont séparés par une crête. Alors vous imaginez bien qu'avec une crête pareille, l'articulation ne peut pas fonctionner. Donc l'articulation est ankylosée, comme chez les cétacés modernes, c'est-à-dire comme chez les mysticètes et comme chez les odontocètes aussi d'ailleurs. Donc ça veut dire que ça n'est pas un archéocète, ça n'est pas un basiloseau. Alors Pourtant, Mystacodone ressemble aux basilosauridés, dont Cynthia Cetus fait partie, sur deux points importants. La présence de dents, comme chez les basilosauridés, et son membre postérieur. Donc, regardez, la présence de dents, euh, les euh, mysticètes bon, ont des fanons. Les fanons, c'est des plaques cornées formées de poils agglutinés qui poussent sur l'épithélium, sur le tissu du palais. Donc, c'est comme si vous aviez des cheveux qui poussaient sur le palais, dans la bouche. C'est de la kératine, c'est la même nature que les cheveux, ce qui fait que le palais des, des mysticètes est extrêmement irrigué, parce que vous savez, quand on se coupe le, le cuir chevelu, ça saigne énormément. Ben oui, c'est très irrigué, parce que cet épithélium produit beaucoup de, beaucoup de matière en permanence, et c'est pareil pour les mysticètes, euh, ils produisent des fanons, poussent en permanence. Alors, ce sont des plaques cornées, là, ça a l'air très poilu, mais en fait, ce qui n'est poilu, c'est que l'extrémité. Quand on regarde, c'est vraiment des plaques, euh, qui, peuvent fait, qui peuvent faire chez les, chez les grandes baleines, qui peuvent faire jusqu'à euh, hein, facilement, facilement 15 cm de large, 15 à 20 cm de large pour les plus grandes. Euh, <coughs> donc voilà, donc chez Mystacodone, ce sont des dents. Les, voilà, les dents. Alors ces dents, et vous les voyez, les dents inférieures, alors vous remarquerez qu'elles sont très très usées chez ce spécimen. La seule qui soit encore, et encore il en manque une bonne partie, c'est la dernière molaire. et les les molaires antérieures, elles sont même tellement usées que les deux racines sont séparées. -dire tout ce qui était, euh, il y avait la, la couronne qui était tue, a été complètement raboté. Vous voyez des faces et surfaces d'usure. Là, il y a une énorme surface d'usure inclinée. Là encore, là aussi. Là aussi, ça, c'est la prémolaire. C'est la, la moitié postérieure de la, la dernière prémolaire. Là, voilà. Donc, ça la, la racine est tombée. En fait, elle est tombée post-mortem. Hein. Euh, donc, si vous voulez, on a un animal qui manifestement devait manger avoir une nourriture extrêmement dure, extrêmement abrasive. Euh, peut-être se nourrissait de crustacés ou alors euh, peut-être aussi se nourrissait-il de, de poissons vivants sur le fond. Alors, les poissons vivants sur le fond, euh, c'est les pluronectiformes, c'est les poissons plats, quoi, les sols, les turbos, les flétants. Or, à cette époque-là, ils n'étaient pas tellement, tellement développés. Pas aussi, ils n'étaient pas aussi grands que maintenant. Et, en revanche, les raies était très, très abondante. Il y avait énormément de raies. Euh, on a trouvé énormément de raies dans toutes les, les formations euh, de, du désert péruvien. Et euh, les raies, comme les requins, ont une peau extrêmement rugueuse qui est pleine de petites euh, micro-dents euh, qui font, je ne sais pas si vous avez touché une, de la peau de raie ou de la peau de requins, c'est du papier de verre. Et donc, c'est extrêmement abrasif. Donc, on se disait que peut-être, à la fois, ils devaient manger des choses sur le fond et donc peut-être en ingérant aussi du sable, et donc euh, s'user les dents beaucoup plus vite. Et s'il mangeait des raies qui étaient très abondantes, euh, il pouvait avoir des dents qui s'usaient très vite. C'est une hypothèse. Alors autre chose, on ne connaît pas le membre, membre possédeur de Mystacodone, mais on sait qu'il en avait un, comme les archéocètes, comme les Basilosauridés, pardon, comme Cynthiacetus, parce que voilà son bassin. Donc le bassin, avec donc ça, c'est l'Ilion. L'hélium, c'est l'os de la hanche. Hein. Bon, L'hélium, c'est très modifié, très transformé. Et regardez cette cavité, c'est la cavité où s'articulait la tête du fémur. Alors, fémur tout petit, réduit, atrophié, certes, mais fémur tout de même présent. Et on a supposé que, comme chez les, les basilosauridés, il avait un membre, on l'a supposé, on ne l'a pas trouvé, il avait un membre postérieur relativement complet, au moins un, un fémur qui pouvait s'articuler euh, avec le, le, le bassin donc, euh, donc probablement un membre avec euh, fémur, tibia, fibula et une partie du pied euh, Voilà. donc c'est un caractère extrêmement un caractère primitif un caractère ancestral hérité des basilosauridés. Euh. alors si on regarde euh, le, le bassin d'une du baleine, genre baléna elles ont encore un bassin, mais qui est entièrement qu'on qu ne voit pas, bien sûr. Et il n'y a absolument aucune trace de, euh, de cavité pour l'articulation de la tête du fémur. Cela dit, les euh, mysticètes ont euh, un reste de fémur qui est en fait une petite boule osseuse, un petit nodule osseux, euh, qui se trouve là, qu'on voit fréquemment à ce niveau-là, rattachée au bassin. Alors là, ça c'est le bassin de Basilosaurus. Je vous ai mis celui-là parce que celui de Synthiacetus n'est pas complet. On a juste une petite partie comme ça où on voit très, très bien le, la cavité pour le, la tête du fémur. Donc, ça, c'est le bassin de Basilosaurus, donc un Basilosauridé qui a aussi, vous voyez, son bassin. Il n'est pas si différent de celui de Mystacodone avec sa, sa fosse pour, le, pour la tête du fémur. Donc, voilà, voilà à quoi ressemblait notre Mystacodone, le plus ancien euh, mysticète connu. Il y a 36, 36 millions d'années et, et ça ressemblait à tout, vous allez me dire, sauf à une baleine. C'est vrai, ça ne ressemblait pas du tout à une baleine. Ça ressemblait plus à, à un archéocète, un basilosauridé. Et vous voyez, on lui a représenté ces petites pattes à l'arrière qui devaient, ça c'est hypothétique bien sûr, hein, qui vraisemblablement devaient être à, sortir à l'extérieur du corps comme on le suppose chez les basilosauridé, On l'a mis en train de chasser des raies sur les fonds sous-marins pour être pour aller dans le sens de, en tout cas de notre hypothèse alimentaire. Euh, voilà. Alors maintenant, donc, on a replacé notre cher mystacodone avec le mysticète. Après tout, ben, c'est un mysticète, il est là, donc on l'a mis à sa place dans notre arbre phylogénétique. Et on va revenir dans notre... Ah oui, non, ça. Oui. Les... Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les, les premiers mysticètes, c'est assez fréquent chez les plus anciens mysticètes d'avoir des dents. Euh, voilà, par exemple, une forme beaucoup plus récente, certes d'Australie, 25 millions d'années, 10 millions d'années, 11 millions d'années de moins, et euh, qui vivait en Australie. C'est une forme qui n'est pas très grande. Hein. Euh, le crâne, il fait, fait 40 cm de long, donc c'est un peu plus petit que, euh, que euh, Mystacodon. mais vous voyez, il avait quand même de bonnes dents et c'était un macro-prédateur. Euh, J'entends par macro-prédateur... Un animal qui mange des grosses proies, parce que les, les mysticètes actuels sont des prédateurs, mais ils mangent des petites proies, euh, que ce soit des, du krill ou des petits, des petits anchois. Ou... Donc, euh, c'est vraiment, ils avaient des grosses proies, comme l'indique sa reconciliation. Alors, autre, autre cas intéressant de mysticètes euh, avec des dents et des fanons. Il y a des formes euh, d'il y a à peu près 25 millions d'années du Pacifique Nord, Etiocetus qui possédait des dents. Bon, ça, il n'y a aucun doute. On voit plein, voilà des crânes. Donc, des crânes, ça, ça fait 80 cm de long. C'est déjà des, des belles bêtes. Et il avait pas que ça. Voilà une vue du palais d'un crâne d'Ethiocetus. C'est un agrandissement de ce que vous voyez là. Et là, vous voyez des tas de petites gouttières. Là, ça, ça, ça, ça. Et ça, ces petites gouttières sont vraisemblablement pour le passage de vaisseaux sanguins qui permettaient d'irriguer l'épithélium, le tissu du palais, de façon à permettre la croissance des fanons. Et regardez, je vous ai mis là juste une vue ventrale d'un crâne de Rorcal, enfin, c'est un dessin, mais et on voit très bien ces, ces, ces gouttières très nettes euh, qui permettent une irrigation extrêmement euh, efficace, extrêmement abondante de l'épithélium du palais pour irriguer justement et permettre la croissance des fanons. Et donc, là, ils sont beaucoup plus petits. Et donc on pense, les, les auteurs américains qui ont étudié ça on pensent, et je suis d'accord avec eux, qu'il y avait des, à la fois des petits fanons et des, et des dents, vous voyez, elles sont petites, elles sont bien grandes, elles sont bien espacées, etc. Et donc on avait une sorte de forme intermédiaire entre, entre les, les baleines à dents et les baleines à fanons, quoi, complètement. Donc revenons à notre, à notre colonne stratigraphique et on va voir le... Là, on arrive tout en bas de ce groupe, euh, membre Yumake de la formation Paracas. On est à 42 millions d'années à peu près. Donc, vous voyez, on est descendu bien plus bas. La formation Pisco, on tournait dans les 15, euh, on les même pas. On, était, on, a, on a peu parlé de ça. On partait on a part, on a parlé de la partie supérieure surtout. Donc voilà. Et là, on est encore en train de gratouiller le sol du désert. Et on a euh, découvert avec mes collègues, donc voilà encore un grand squelette une partie donc et là euh, vous me croyez vous me croyez pas mais ça ce sont deux mandibules de ces et là il y a des os on va aller voir on va aller voir ça de plus près alors là vous voyez ce qu'on a fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est plate donc on a là les plâtres ont été retournés on a fait euh, on a couvert des blocs avec bon du papier d'abord pour pas que ça colle dessus puis des bandes plâtrées avec de toile de jute avec du plâtre et une fois que ça a été bien sec on a cassé à la base en dessous donc et on l'a retourné, vous voyez, donc ça fait une espèce de coque. Alors, il y a des gros plates, des petites plates, etc. Et, et il y en a encore là. Et ça permet de les transporter sans dommage et de les dégager tranquillement par la suite. Donc voilà, on revoit donc là ce que, vous, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà une mandibule et l'autre se trouve là. On voit une dent là, là, il y a une dent là, là aussi. Et vous voyez cette mandibule là. Cette mandibule là se trouve là, là, voilà avec donc toutes ces dents qui sont parfaitement conservées, pas usées du tout. Ça devait être un bon prédateur, celui-là aussi. Ces dents-là qui étaient tombées de, de, la, de la mandibule, qui étaient donc, et ça c'est les, les la première prémolaire canine et incitive. Et donc, donc alors, on n'a pas le crâne de cet individu, mais à la limite, ce n'est pas très grave, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas le plus important à ce stade-là. Donc, on a trouvé pas mal de vertèbres. Alors, des vertèbres surtout de la partie postérieure du corps. Il y a quelques dorsales, il y a quelques vertèbres lombaires et des vertèbres sacrées. Alors ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a des vertèbres sacrées et des vertèbres caudales. Et donc on va voir, voilà. Donc s'il y a des vertèbres sacrées, c'est qu'il y a un bassin qui est articulé, rattaché à la colonne vertébrale. Et voilà ce bassin qui diffère complètement de ce qu'on a vu de, des basilosauridés ou de notre bassin de mystacodone. Il y a un ilium, c'est l'os de la hanche, donc bien, bien développé. Il y a toutes les formes. L'ischion, qui est l'os chez nous, c'est l'os de la fesse, en fait, et le pubis. Et là, on a le on a le le fémur, le tibia, le péroné le pied, voilà, l'astragale, c'est l'os du talon, les métatarsiens et les phalanges. Et sur les deux, bon, l'autre pareil, homoplate, humérus, cubitus ulna, radius, et la main bon, qui n'est pas complète, complète. Et alors, le point important à remarquer là, bon, bien sûr le bassin, hein, c'est que les doigts se terminent par des petits sabots. C'est des, des choses, ça, vous, ça peut paraître bizarre, mais euh, les premiers cétacés avaient des petits sabots, parce que les cétacés sont apparentés au, au, à un groupe de mammifères actuels qu'on appelle des arciodactyles, c'est-à-dire qu'ils sont des ongulés à nombre pairs de doigts. Les ongulés à nombre pair de doigts, c'est par exemple les vaches, les cerfs, les moutons, les girafes, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre les, les, les chamois, les antilopes, les cochons, les hippopotames, tout ça, c'est ce qu'on appelle les arciodactyles. Et pour, je veux passer sur les détails, je n'ai pas le temps, mais on pourra y revenir tout à l'heure parce que j'ai toutes les diapos derrière, pour des raisons qui concernent la morphologie, la ressemblance de la morphologie des os de la cheville. Euh, chez les premiers cétacés et chez les, ces arciodactyles qu'on connaît actuellement, et à fossile, euh, il y a l'état fossile, il n'y a aucun doute ils appartiennent au même groupe. D'ailleurs, sur le plan moléculaire, les cétacés actuels, le plus proche parent des cétacés actuels, sont les hippopotames. C'est le sur le plan moléculaire, hein, pas sur le plan morphologique. Et donc, ce sont donc des ongulés, et les ongulés sont des digitigranes, ils marchent sur leurs sabots, ils marchent sur la pointe des, des dernières phalanges. Bon, là, je pense que cette bête-là devait marcher certainement en partie. Alors, ces sabots sont tellement petits, on peut se poser la question, est-ce que ça peut supporter Peut-être qu'ils devaient plier un petit peu sur la, la phalange euh, précédente, sur celle-là, ou comme là aussi. Là, ils sont vraiment tout petits, les, ces, ces petits sabots, mais c'est vraiment un caractéristique, en tout cas, d'ongulés. Et c'est ce que je voulais dire aussi, ces arciodactyles, ongulés à nombre pair de doigts, il y a d'autres ongulés qui marchent sur leurs sabots et euh, qui ont un nombre impair de doigts, et on les connaît bien, ce sont les équidés, les chevaux, et les rhinocéros et les tapirs. Donc ces deux groupes, ceux-là qu'on appelle les périssodactyles et les autres les arciodactyles. D'ailleurs, le fait d'avoir réuni les cétacés aux arciodactyles, on les a englobés dans un grand groupe qu'on appelle les cétarciodactyles. C'est-à-dire, c'est un ensemble, un groupe monophylétique qui a une seule origine. Donc, voilà. Alors, on a essayé après de, de reconstituer un petit peu comment cet animal pouvait marcher. Alors, vous voyez, là, on l'a positionné comme on, aurait, on mettrait une patte de, de, de gazelle, si je puis dire, ou presque, hein, avec ses petits sabots. Bon, sauf qu'il avait d'autres doigts. On n'a pas tous les os des doigts. Alors, on n'a que les doigts 2 et 3, les doigts du milieu. Il y en avait de l'autre côté. Là, vous voyez, il manque les phalanges. Enfin bon. Et donc là, ces petits sabots, ils devaient reposer dessus. Pour les, les membres antérieurs, on s'est posé la question, c'est tellement petit, est-ce qu'il marchait réellement sur, uniquement sur les... Ou, ou peut-être aussi, il des, des phalanges juste avant. Donc ça, c'est le membre postérieur et le membre antérieur en position de marche. Euh, donc le, le bleu que vous voyez est censé reconstituer le, le corps à l'extérieur, la, la chair à l'extérieur. Là, alors... Pendant la nage, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, les membres postérieurs étaient vraisemblablement, euh, fonctionnaient vraisemblablement comme chez une loutre, c'est-à-dire avec une action euh, dorso-ventrale euh, simultanée des deux membres postérieurs et de la queue, c'est-à-dire l'ensemble faisait un battement vertical, le tout ensemble, les trois ensemble, vraisemblablement comme les loutres. Hein, chez les loutres, c'est comme ça, c'est très caractéristique. Tandis que les membres antérieurs étaient plutôt plaqués le long du corps, c'est du moins ce qu'on suppose. Ce qu suppose, hein. enfin, c'est très difficile, c'est de l'anatomie fonctionnelle, ce hein, sont des hypothèses. Ils étaient plutôt plaqués le long du corps au moment de, au moment de la nage. Alors voilà, <coughs> voilà un peu la, la façon dont on, on peut imaginer cet animal dressé sur ses, sur ses doigts. Hein. C'est un, un ongulé, il marche sur ses doigts, il n'est pas du tout plantigrade. On a, on a tendance à, le, à essayer de le mettre plantigrade, mais non, mais non. Il marchait sur ses doigts. Et alors là, quand il nageait, il était plutôt avec les, les membres postérieurs donc, vers l'arrière en battant verticalement. Là, les membres antérieurs pourraient... Bon, il peut aussi bouger ses membres antérieurs vers l'avant s'il veut. C'est hein. ce qu'il veut, les animaux. Mais je pense que quand il nageait, quand on voit des loutres nager, elles ont les membres antérieurs plaqués le long du corps. Et je pense qu'ils une... avaient tous vraisemblablement une nage de type loutre. Alors, on lui a fait une queue un petit peu élargie pour penser au cétacé actuel parce que les vertèbres caudales sont un peu aplaties, là elles sont un peu aplaties comme chez les cétacés actuels, etc. C'est vraisemblable, on peut toujours discuter, on peut toujours débattre de ça. Enfin, voilà. Donc on a donc, ce cétacé à pattes qui marchait très, très bien, qui venait se reproduire sur le sol. Vous savez que les cétacés actuels ils ne mettent pas en mer, hein, ils ne mettent pas sur le sol, pour venir. mais tous ces cétacés marcheurs, le pachycétus et les cétacés amphibies venaient se reproduire sur le sol, mettez bas sur le sol. Alors, les, on a vu tout à l'heure, les plus anciens cétacés amphibies les, et viennent d'Inde, hein, c'est Rhodocétus, on va le revoir tout à l'heure, c'est le plus ancien, c'est un, un peu plus ancien. le nôtre est à 42,6, mais celui-là est à 47,5, 5 25 millions d'années de plus, et on en trouve un peu partout, on en trouve en Égypte, on en trouve au Maroc, on en trouve au Togo, et en fait, on a, c'est des formes un petit peu plus récentes à chaque fois, vous voyez là on est à 46-43 et en fait ce qu'on pense c'est qu'il y a vraisemblablement, bon c'était des formes nageuses mais pas, pas non plus hyper hyper euh, pélagiques donc on pense qu'ils ont plutôt suivi les côtes on en trouve en Amérique du Nord à peu près à la même époque qu'au Pérou et on en trouve pas mal et euh, ils sont passés donc, dans le Pacifique parce qu'à cette époque-là il y a 40 millions d'années l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord n'étaient pas reliés et l'isthme de Panama n'existait pas, pas jusqu'à... Il, il a émergé vers 3 millions d'années. Vous voyez, là, en est à 42. Donc, ils sont passés au Pérou. Et c'est le premier cétacé de ce genre, cétacé amphibie, qu'on trouve au Pérou. En, pardon, dans le Pacifique. Au Pérou, oui, aussi. Donc, voilà. Alors, voilà, celui dont je vous parlais, celui, c'est le plus ancien euh, cétacé amphibie, connu, 47 et des poussières. Euh, donc, c'est une bête qui pouvait se reposer sur le sol. Là, il est mis en position de repos, mais quand il marchait, il était debout sur ses petits sabots que vous voyez là. Et par contre, quand il nageait, ben vous voyez, il a été représenté euh, je pense à juste titre avec les bras plutôt le long du corps, enfin pas donc c'est un petit peu euh, c'est pas, pas très précis mais et les deux membres postérieurs ensemble, c'est pas il pédalait pas, c'est ce que je veux dire, c'était simultané les mouvements des membres. Donc voilà, ben on se retrouve maintenant dans notre ah, alors, bah, on va replacer donc comme gros comme frère de tout ça. Et alors, tous ces bêtes, ces, toutes ces bêtes-là, ces bêtes amphibies, euh, pas ceux-là qui ont été mis dans une famille particulière, ceux-là aussi, Tout ceux-là, on les avait mis dans une famille qui, qui s'appelle les protocétidés. Mais, bon, c'est évident, c'est une famille qui n'est pas naturelle parce que cet, cet ensemble, euh, il y en a d'autres, hein, ils ne sont pas tous là, euh, cet ensemble de, de, de, de taxons, de, de genres, n'ont pas un ancêtre commun. Ils ont à chaque fois un ancêtre de l'autre, de l'autre, de l'autre. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose. C'est ce qu'on appelle un groupe, ceux qui ont fait un petit peu de phylogénie, un groupe paraphylétique, ce qui n'est pas naturel, mais c'est aussi un groupe extrêmement pratique parce qu'il représente un, un, un stade évolutif dans l'histoire des cétacés. Depuis les formes, ces formes terrestres, euh, marcheuses et, et, et qui étaient euh, semi-aquatiques, qui pataugeaient un petit peu dans l'eau, euh, les formes, amphibie, toutes celles-là, ambulocétus, ça c'est encore une autre forme, toutes celles-là, toutes celles-là qui sont amphibies, donc qui sont à la fois, qui nagent avec le membre postérieur, les membres postérieurs et la queue en même temps, et qui peuvent revenir sur le sol, et puis les formes exclusivement pélagiques, comme les Basilosauridés et nos cétacés modernes. Et voilà, merci de votre attention.